Grand Prix, depuis sa création en 1892, soit 116 années, se sont succédés seulement six présidents. Afin de garder toute la valeur symbolique à nos récompenses, nous ne le remettons qu'avec parcimonie et en respectant les articles R160 et R167 du Code de la Grande Chancellerie. Monsieur Colpard, pour tout ce que vous apportez à la société, le Grand Prix humanitaire de France, à ma personne en tant que président, est heureux et honoré de vous remettre la médaille du Grand Prix humanitaire de France. Merci. Et je vous remercie pour tout ce que vous apportez à la société. Incroyable. Voilà. Et notre ami va vous remettre le diplôme. Incroyable. Et après on va, on va, on va poser pour une fois. Voilà. Moi voilà. je suis plus ou moins international. Moi je suis régional international. J'estime que l'on doit respecter tous les pays peuples, tous les chants, avec leur diversité religieuse, sont les dogmatiques. Mais en principe, toutes les religions sont pour le bien de l'être humain, oui, exactement. sauf ça, les dogmatiques. Ça, ça, Alors ça, il faut les rejeter. Oui. Mais que ce soit le catholicisme, que ce soit le protestant, que ah, ce, ce soit... Le... dans l'excès. Non, ça, sauf dans, dans l'excès. Voilà. Absolument. پیشنهاد و تلاش سیابش اوستا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه تای مراسم باشکوهی در پاریس به استاد اکبر گلپایگانی اعطا شد. سیابش عوستا تا کنون نشانه ها و جوایز و مدال های بسیاری را به خاطر تلاش های انسان دوستی و نوعاوری های اندشه دریافت نموده است، آجونه در سال 2000 مفتخر به دریافت لوحه طلایی جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه شد. از همان پس وی عذری تصمیم گیرنده ای